J'ai eu l'occasion de visiter la fonderie ici avec les salariés et les représentants syndicaux et en fait ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'ils ont de l'or en bas entre les mains avec cette usine, leurs compétences, les savoir-faire, les machines, les investissements qui ont été faits, y compris par Renault ces dernières années. En fait, ils ont tout ici pour produire les pièces pour les véhicules de demain. J'ai besoin de toucher, moi, pour voir ce que vous faites, comment vous travaillez, voir votre outil de travail... Ici, vous avez un matériel, un outil industriel de pointe et des compétences nulle part ailleurs. On a un bureau d'études, on a tout. Vous bah oui, vous avez tout ici pour faire ici. Pourquoi on va aller délocaliser ça à l'étranger C'est incomplet. Tu fais le poste de nuit, c'est quelle heure à quelle heure 21h à 5h du matin. 21h à 5h. Temps de pause, c'est quoi 30 minutes de pause. Entre 21h et, 21 et 5h du matin. 30 minutes de pause. En combien Trois fois Deux fois comme Non, non, une fois. Ça une vous fois. Avez le droit à 30 minutes, point 20. 21h à 5h. À 5h, c'est le temps de pause, le temps de 4 Et ça, ils ne savent, savent pas, ceux qui écrivent là-haut, là ils ne savent pas comment, comment, comment vous travaillez. Il va falloir quand même pousser fort en direction des constructeurs automobiles pour qu'ils assument leurs responsabilités. Parce que quelle que soit l'entité juridique que vous déciderez de mettre en place ici, il vous faudra les constructeurs automobiles avec vous. Et derrière les constructeurs automobiles, il faudra l'État. Eh bien l'État, c'est nous, c'est vous. Alors tous ensemble, on va être très exigeants vis-à-vis -vis de l'État vis-à-vis -vis du Parlement, vis-à-vis -vis de l'argent public qui est dépensé et vous pouvez, vous pouvez compter sur moi pour être avec vous jusqu'au bout pour faire en sorte que cette usine garde son avenir pour vous et pour vos enfants, pour qu'ils puissent travailler ici. Je vous souhaite plein de courage et vous pouvez compter sur moi pour porter votre voix au sein de l'Assemblée Nationale.